Très bien, donc bonjour à tous. Euh, je vais vous présenter donc une, euh, une conférence euh, d'une trentaine de minutes concernant donc l'empreinte environnementale du numérique. Euh, et donc, je viens en tant que représentant de l'association The Shifters, qui est en fait une association de bénévoles. Euh, qui est euh, lié à une autre, asso autre association qui s'appelle le Shift Project, qui est en fait un cercle de réflexion sur la décarbonation de la société. Donc nous œuvrons en lien avec euh, le Shift Project sur le développement euh, des réflexions et la diffusion de, de ces informations. À titre personnel, euh, bah, je suis aussi... Euh, avec une, une activité professionnelle de consultant euh, dans le, le domaine de la décarbonation. Euh, donc je réalise des bilans carbone et un certain nombre d'actions de sensibilisation au moyen des ateliers de fresques que vous connaissez, que ce soit du climat, de la mobilité ou du numérique. Euh, et donc avant ça, j'ai une carrière d'un peu plus d'une vingtaine d'années dans le secteur automobile, euh, sur lequel j'ai eu euh, à sévir beaucoup sur le dimensionnement des structures et des équipements de sécurité, donc euh, avec une très très forte utilisation du numérique. D'où cette petite appétence pour le numérique. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, bah, c'est d'avoir un, un point de vue un peu différent sur le numérique, euh, du, du point de vue, euh, enfin, ou de l'approche un peu euh, partagée. Euh, qui est de quelque chose de très euh, virtuel et très immatériel. Donc là, je vais euh, essayer de vous montrer, vous pointer du doigt euh, la matérialité qui, se, euh, qui, qui pointe derrière euh, le numérique. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter euh, donc, un certain nombre d'ordres de grandeur. Euh, mais avant cela, on va commencer par euh, se définir qu'est-ce qu'on entend par le numérique. Donc, euh, bah, ce qui m'intéresse, c'est euh, si vous pouvez me donner des exemples pour vous, le numérique, c'est quoi Alors, n'ayez pas peur de... <rire> bah, c'est une bonne partie de la réponse <rire> Mais je demanderai un peu plus de détails. <rire> ouais. OK. Et mais concrètement, pour vous, ça se matérialise comment le, le numérique Data center. Des octets. Ouais. Mais vous faites comment pour l'utiliser, ce numérique Vous utilisez, vous utilisez quoi? Un téléphone? Une télé, un ordinateur, un portable. Alors vidéoprojecteur n'est peut-être pas encore tout à fait euh, numérique. Euh, ok. Ça peut. Donc voilà, donc le numérique, en fait, on répartit ça en trois catégories. Donc ceux que vous connaissez le mieux, même si vous n'avez pas osé me les dire, c'est donc les terminaux utilisateurs. Vous allez reconnaître euh, tous les ordinateurs, tablettes, euh, les écrans qui vont avec les ordinateurs, bien entendu, les télévisions quand elles sont connectées, les consoles de jeu, mais également des écrans publicitaires maintenant, de plus en plus, des, tout ce qui est objets connectés. Donc euh, là, j'en ai mis un certain nombre, mais j'en ai oublié sûrement beaucoup. Euh, donc je vous ai mis montres, thermostat, enceintes, caméras. Et également, ce qui est maintenant de plus en plus à la mode, c'est des drones et des casques de, de, de, de, de réalité virtuelle. Pardon. Mais ça ne s'arrête pas là, le numérique, il faut quand même un certain nombre d'éléments pour fonctionner, et donc ça, ça va être tout ce qui est réseau informatique, donc dedans vous allez trouver toutes les box, les relais euh, qui vous permettent d'utiliser vos, vos smartphones, mais également toute la partie... Euh, câbles qui soient terrestres ou sous-marins, fibres optiques, etc. Et le troisième euh, élément que vous m'avez cité euh, et qu'on cite souvent, hein, c'est tout ce qui est serveur, data center. Donc on a bien euh, tout ça, c'est ça représente le numérique. Et c'est donc de ça qu'on va parler dans cette conférence. Alors, d'un point de vue euh, utilisateur. Voici un petit peu comment euh, le numérique s'est développé. Donc on remonte pas si loin que ça, hein, en 2005. En 2005, globalement, on avait des ordinateurs et on commençait à avoir des smartphones. Vous voyez qu'en 2015, on a déjà quand même un peu plus d'éléments qui, qui apparaissent, avec les tablettes, les montres connectées, euh, tout ce qui est cloud, euh, téléconnecté, etc. Et si on se projette un petit peu plus loin en 2025... Euh, vous voyez qu'on démultiplie encore les, les, les éléments utilisateurs avec comme je vous l'ai dit les drones, tout ce qui est euh, les casques de réalité virtuelle mais également et ça il ne faut pas l'oublier euh, tout ce qui va être les éléments servant à la domotique comme, enfin, ou toute la maison connectée ainsi que les usines connectées donc vous voyez que cette croissance là elle est exponentielle, mais euh, on n'est pas encore arrivé au bout. Il hein, y a encore un peu de potentiel derrière tout ça. Si on regarde un petit peu euh, au niveau mondial, donc je vous rappelle, on est à 10 milliards hein, sur Terre à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 68% de la population mondiale qui possède un téléphone mobile. Mais il n'y en a que 68%. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu de monde qui pourra euh, s'équiper euh, dans les années à venir. Pour l'accès à Internet, on est à 64 donc euh, il y a encore, euh, encore du potentiel. Donc, tout cela fait qu'il y a de plus en plus d'équipements. Chaque utilisateur euh, aussi démultiplie ses équipements. Un chiffre comme ça, au passage, euh, dans le monde, chaque seconde, il y a 40 smartphones neuf qui est vendu. Et donc tous ces utilisateurs et tous ces équipements, bah, ça permet de produire de plus en plus de données ou, à la rigueur, même si elles sont déjà produites, de les transférer. Euh, autre euh, chiffre, hein, 280 milliards d'emails envoyés chaque jour. Si on, rajoute, on ramène ça au nombre d'utilisateurs, euh, à date, on est à plus de 50 mails par jour par utilisateur. Et là, on ne compte pas les, les spams hein, dedans. Euh, et on a... Euh, Presque trois enfin milliards et demi d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux en 2019. Vous voyez que ça, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Alors, tous ces chiffres-là nous amènent à quoi Au niveau mondial, en fait, le numérique, ça représente déjà 4% des gaz à effet de serre et 5% enfin, ça utilise 5% d'électricité l'électricité produite mondialement. Alors, 4% de gaz à effet de serre, bah, ça correspond à quoi C'est grosso modo euh, ce que euh, émet le trafic aérien mondial, ou si on regarde la partie mobilité, ce que peut euh, émettre le fret au niveau mondial. On voit qu'on n'est pas sur de l'anecdotique. En termes de tendance, qu'est-ce que ça va donner Aujourd'hui, si on est, euh, donc on est sur les 3-4%, d'émissions de gaz à effet de serre, sur la courbe qui est en, en, noir, en noir ou bleu, comme, comme vous voulez, c'est la tendance actuelle. Cette tendance-là risque de ne pas être suivie et d'être augmentée par le fait de développement des objets connectés. Quand je vous ai parlé des IOT, euh, il y a des pot un potentiel tellement important de développement qu'on risque de sauter euh, de pente et d'être plutôt sur une pente bleue. Enfin, cette pente-là pourrait même être aggravée par le fait que euh, si l'amélioration énergétique que l'on connaît actuellement se ralentit, parce qu'on a des doutes à ce qu'elle continue à croître autant qu'elle a pu croître jusqu'à maintenant, on aurait tendance à encore accroître cette, euh, cette pente et euh, tendre vers, euh, pour 2025, déjà euh, 7 à 8 d'émissions de, de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et dans tout ça, si on arrive à, à limiter, c'est ce qui s'appelle le scénario ici de sobriété, bah, grosso modo, on essaye d'aplatir euh, la croissance. C'est pas euh, décroître, mais c'est euh, éviter que ça croît euh, de manière euh, euh, trop importante. Alors maintenant, si on regarde euh, au niveau de la France... En termes de gaz à effet de serre, on est à 2,5% des, euh, des émissions françaises. Et en termes d'électricité, alors pourquoi on est inférieur au niveau mondial C'est parce qu'on a justement une électricité, l'électricité qu'on utilise, qui est beaucoup moins carbonée que la moyenne mondiale euh, et qui permet d'avoir donc un chiffre un, un peu plus bas. Par contre, en termes d'électricité, vous voyez qu'on utilise, nous, 10% de ce que l'on produit. 10% de ce que l'on produit... C'est aujourd'hui cinq des plus gros réacteurs nucléaires que l'on a en France. Non, ceux qui fonctionnent. Alors, comment ça se répartit, cette empreinte carbone, euh, au niveau français Si on regarde, donc, sur les trois euh, typologies euh, du numérique que je vous ai citées, on voit que les terminaux utilisateurs... Bah, représente 80% de l'empreinte, enfin des émissions euh, enfin, ou de l'empreinte carbone euh, liée au, au, à la France en 2022. Les data centers, les centres de données, ne sont qu'à 16%. Alors je ne sais pas si je, vous avais, si je vous avais posé la question avant, peut-être que vous m'auriez dit le premier émetteur c'est le data center. C'est en tout cas souvent le premier, la première idée que l'on a du numérique. Ces, euh, ces chiffres-là démontrent que c'est euh, une, une idée qui est complètement fausse. Alors, effectivement, un data center va émettre beaucoup plus qu'un smartphone. Par contre, des data centers, il y en a beaucoup moins que des smartphones. Donc, la, les chiffres que je vous ai donnés au départ, qui sont en milliards, sont tellement importants que euh, c'est eux qui représentent la, la plus grosse enquête. Et donc la partie réseau, elle, est effectivement la moins, euh, enfin avec l'empreinte, la moins importante. Le deuxième aspect, hein, sur l'aspect data center par rapport au, aux équipements utilisateurs, c'est aussi le taux de renouvellement. Un data center, on va le renouveler sur des 7-8 ans, que, euh, en moyenne le smartphone en France, c'est tous les deux ans, voire enfin, moins que deux ans. Après, si on regarde les étapes en fait, du cycle de vie, on peut euh, montrer que en fait, c'est la fabrication qui, elle, représente quasiment 80% de cette empreinte carbone. C'est-à-dire que vous avez beau débrancher votre smartphone la nuit pour économiser, alors ça vous permet d'économiser de l'électricité et des euros, ce qui est plutôt bien, par contre, si c'est pour réduire l'empreinte carbone, c'est quand même pas là que vous avez le plus à faire pour gagner. Parce qu'en fait, rien qu'en achetant, vous avez déjà quelque chose qui a émis 80% de, euh, de son empreinte. Donc à la rigueur, achetez-en un de moins, c'est-à-dire repoussez euh, votre nouvel achat de quelques années pour pouvoir euh, effectivement jouer activement sur votre empreinte. Alors pourquoi euh, cette empreinte carbone, elle est si importante au niveau fabrication euh, Si on remonte un petit peu donc, dans l'analyse du cycle de vie... Euh, en fait, toutes les étapes nous génèrent de, des, gaz, enfin, des émissions de gaz à effet de serre. Déjà, rien que la partie euh, extraction des matières premières, plus raffinage, euh, est donc très émissive. Après, on va fabriquer chacun des éléments, on a toute une partie transport, la partie distribution, vous, vous intervenez en tant qu'utilisateur. Et après, bah, deux, deux cas pour la fin de vie, soit c'est votre tiroir, soit vous le mettez euh, en déchetterie pour le revaloriser. Donc là, on peut éventuellement boucler. Et donc, en fait, pour cet ordinateur, j'aurais pu prendre le smartphone, c'est la même chose, bah, dans toutes ces étapes de conception, dans notre monde actuel, il va faire à peu près quatre fois le tour du monde avant d'arriver chez vous. Donc, euh, vous voyez qu'en termes d'émissions, c'est effectivement à ces niveaux-là qu'on va avoir le plus, le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vais parler beaucoup de carbone, mais en fait, il n'y a pas que ça. Alors c'est pour euh, c'est pour le fait de faire repartir les oui enfin la distribution je pense que ça c'est le point de départ et tous les petits avions parce que alors, euh, voilà c'est le... la cerise sur le gâteau euh, si votre ordinateur est suffisamment peu encombrant et encore plus pour votre smartphone il a le droit de voyager en avion mais pas forcément dans des... sur des bateaux ce qui ajoute un petit peu plus aux émissions de carbone. Mais c'est effectivement, je pense, le départ de la distribution. C'est un petit peu en train de bouger. Avec la géopolitique, la Chine commence à être un petit peu mis de côté. Donc, ce que je vous disais, il ne faut pas faire qu'un focus sur les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, il y a un impact très important aussi sur, on va dire, la partie écologique, c'est-à-dire qu'on euh, regarde l'aspect enfin, minéraux et matériaux utilisés. Donc, ce, cette carte, en fait, que j'ai empruntée à la fresque du numérique, mais je, que je trouve tellement parlante, pour produire votre ordinateur qui, au bas mot, fait 2 kg, il a fallu extraire 800 kg de ressources. Donc, 800 kg de ressources, c'est quoi C'est 600 kg de minéraux. Euh, donc, qui ont été extraits et qui ont été raffinés pour les extraire bah, il a fallu utiliser euh, des énergies fossiles donc à hauteur de 800 kg et tout ça pour pouvoir donc, après euh, laver et raffiner les matériaux on va utiliser des milliers de litres d'eau douce alors quand je dis des milliers je crois que pour un ordinateur ça doit être à peu près 1500 litres pour un ordinateur auquel on ajoute quand même 22 kg de produits chimiques pour nettoyer tout ça. Alors le problème, c'est qu'une bah, fois qu'on a utilisé cette eau euh, avec ses produits chimiques, on la retraite plus ou moins dans des bassins, dans la décontation, et euh, il arrive assez souvent que ça s'échappe dans la nature. Donc pour seulement 2 kilos, voilà, il y a 800 kilos de ressources et des milliers de litres d'eau. Donc euh, l'impact euh, écologique est quand même assez important. Autre élément euh, aussi intéressant, c'est que, euh, donc là c'est sur le, le smartphone, votre smartphone c'est quand même une petite merveille parce qu'il a 70% à peu près des éléments connus, enfin il a jusqu'à 70% des éléments connus sur la planète. Je vous rappelle la table de Mendeleev, on doit être à 110, 110 éléments, je crois, connus. Euh, on est à 70 matériaux différents dans un smartphone. Donc là, vous en avez ici qui sont représentés sur les, différentes, euh, les différents éléments. Donc là, il ne doit pas y en avoir 70, je n'ai pas forcément fait le compte, mais on doit déjà être à une bonne cinquantaine. Alors après, ces matériaux, en plus, euh, ils ne sont pas forcément également répartis sur la planète. Alors on parle d'extraction de, de matériaux. Je voulais juste vous illustrer ce que c'est, en fait, parce que... Euh, Jusqu'à ce que je vois un peu cette image, je pas forcément ça en tête. Ça, c'est euh, une excavatrice géante. C'est une des plus grosses machines euh, euh, qui a été fabriquée au monde, qui sert en fait dans une mine euh, de lignite. Donc, le lignite, c'est euh, une variété de charbon euh, euh, donc, exploité pour la partie énergétique et qui se trouve à Ambar. donc c'est à moins de 500 km d'ici. Hein. On n'est pas... Euh, au fin fond de, euh, du continent africain ou euh, en Amérique du Sud, on est euh, en plein milieu de l'Europe. Et alors, euh, vous le voyez peut-être pas très bien, mais ça c'est un homme. Donc juste pour vous donner un petit peu une idée des dimensions de cette jolie bagueur 293, euh, je vous ai mis ces dimensions puis je vous ai donné euh, des informations comparatives par rapport à, à la tour Eiffel qui est... Euh, un référentiel que tout le monde a en tête donc en termes de longueur donc c'est en fait là on va dire l'envergure de, de la machine elle fait 225 mètres 225 mètres c'est euh, ça doit être 330 mètres la hauteur de la tour Eiffel donc on est un petit peu en deçà de la longueur de la tour Eiffel donc vous couchez la tour Eiffel à côté la machine elle est à, presque aussi grande que la tour Eiffel en hauteur elle fait 96 mètres donc on est largement au-dessus des... Enfin, on n'est pas loin du deuxième étage de la tour Eiffel, en hauteur. Et elle fait plus de 14 000 tonnes. La tour Eiffel, elle en fait que 10 000. Et donc, en termes de capacité, ce qui est assez honorable, hein, sur une journée, elle est capable d'extraire 240 000 m3 euh, une piscine olympique de 2 mètres, euh, 2 mètres 50 de profondeur, c'est que 2 donc, ça permet de faire pas mal de piscines olympiques si vous avez besoin euh, chez vous pour cet été. Profitez-en. Alors, une image qui a été euh, faite par euh, un photographe qui s'appelle Dylan Marsh et qui, en fait, a incrusté dans la photo d'une euh, mine, euh, mine d'Afrique du Sud de, de cuivre une sphère qui représente en fait, la quantité de cuivre extraite par cette mine. Donc ça vous montre un petit peu euh, le, le rapport entre ce qui est euh, vraiment extrait en termes de matériaux et ce que l'on a bougé comme, comme, euh, comme euh, terre ou, ou matériaux. Alors juste pour revenir sur cette, euh, cette image-là, euh, cette mine là à ciel ouvert, elle a une superficie qui est euh, aujourd'hui de la superficie de la, de la ville de Lyon, elle est prévue d'être exploitée jusqu'en 2030, 2029, et à la fin de cette exploitation, elle sera d'une superficie de la ville de Paris. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'ils ont décaissé plus de 300 mètres de profondeur. C'est-à-dire Oui. Ah, euh, qu'est-ce qu'on fait des résidus euh, du matériau euh, Oui, on en fait des montagnes. <rire> vous avez euh, bah, tout ce qui n'a pas été euh, raffiné, vous le stockez, vous créez une montagne. Alors, si ça vous intéresse, euh, allez sur, vous renseigner sur, sur Internet, justement sur cette mine là d'Ambar, vous verrez, je crois qu'il y a une jolie montagne qui a été fabriquée, qui doit faire, euh, alors, je vais vous dire 600 mètres de haut, mais euh, sans, sans être sûr de, de ce chiffre-là, mais on va dire que c'est un peu l'ordre de grandeur. Donc, euh, il y a des, des choses assez sidérantes. Oui. Alors, le problème, c'est qu'en plus, c'est enfin, que la terre qui est stockée euh, contient encore tout un tas d'éléments euh, chimiques. Hein. Donc, c'est... Euh, Très, très, enfin, ça pollue énormément le, le sol. Quoi. Alors pour continuer sur les impacts autres que le, que le carbone, ben, il y a des impacts sociétaux qui sont aussi pas euh, du tout négligeables. En termes d'inégalité, donc d'inégalité sociale, ben, premièrement il y a l'aspect financier, est-ce qu'on est capable ou pas de pouvoir s'équiper pour faire, pour avoir du numérique euh, la capacité physique, l'accès enfin, du numérique euh, pour certains handi handicaps n'est pas forcément euh, pris, euh, pris en compte, euh, il reste bien entendu des endroits sur Terre où l'accès à Internet ou en tout cas au, au réseau, euh, quel qu'il soit, n'est pas forcément facile, et également euh, bah, des difficultés à euh, pouvoir utiliser le numérique, que ce soit... Euh, des difficultés euh, dues à l'âge ou au fait de, de ne pas avoir été formé sur l'utilisation de ce genre d'outils. Il y a des impacts sur la santé, donc là tout ce qui est problème d'addiction euh, en premier lieu. Pour revenir sur la partie extraction, fabrication, euh, bah, il y a, euh, dans les, donc les mines ne sont pas forcément positionnées dans les pays les plus démocratiques au monde, il y a énormément, énormément d'exploitation de main-d'œuvre, voire limite d'esclavage. Dans le meilleur des cas, vous êtes sous-payé. Dans le pire des cas, vous n'êtes pas payé. Il y a très peu de, de respect des droits de l'homme. Et pour revenir sur l'aspect santé, dans certaines mines, on a des personnes qui descendent dans les mines sans aucune protection que ce soit au niveau respiratoire ou même physique. Donc il y a vraiment des, des conditions déplorables. Euh, pour information, il y a, ça a été estimé en 2017, à peu près 40 millions de, enfin, plus de 40 millions de personnes qui travaillent dans les mines dans ces, de cette manière-là, et un milliard d'enfants. Donc le dernier point, il y a aussi euh, l'aspect bah, conflictuel. Donc euh, bah, des conflits qui peuvent être dus au, au manque de ressources naturelles d'un pays par rapport à un autre. Des conflits ou des tensions qui peuvent aussi venir au travers de, euh, des problèmes d'énergie. Et également, euh, via l'utilisation du numérique, tout ce qui est euh, les cyber, euh, cyberattaques, cyberconflits. Donc voilà, c'est donc, euh, un un peu l'envers de la médaille du numérique. Mais tout ça, ça nous permet quand même de faire de très très jolies choses. Et donc je vous propose ici la décomposition, en fait, de, par catégorie du trafic mondial. Donc c'était avant Covid, hein, en 2018-2019. Et en synthèse de ce, de ce diagramme-là, c'est que la vidéo, c'est enfin, 75% du trafic. Et on va dire aujourd'hui, sûrement plus, plus sûrement 80%. Euh, sachant que ça se répartit sur l'utilisation pour visu visualiser des films euh, de longue durée, euh, tout ce qui est pas le, le, le visionnage de, de, de vidéos porno, l'utilisation, ce qu'ils appellent tube, c'est toutes les vidéos de courte durée, type YouTube et euh, TikTok et autres, la partie gaming, qui n'est pas complètement négligeable. IPTV, c'est toute la partie euh, utilisation, enfin, visualisation de la télé de manière euh, non, euh, non légale. Et en gros, on va voir l'utilisation réellement des réseaux dans ce qui est euh, le partage euh, des données euh, et éventuellement euh, ce qui peut être réseaux sociaux euh, si... Euh, je pas forcément le, le détail, mais on peut estimer qu'il y a dans les réseaux sociaux l'aspect messagerie instantanée qui peut être utilisé à bon escient. Voilà, donc ça c'était les ordres de grandeur. Alors maintenant, je vais venir, revenir rapidement donc, sur le contexte qui soit environnemental ou législatif. L'aspect en, en, environnemental, bah, comme vous le savez tous, vu qu'hier, il y a eu le, la dernière synthèse du GIEC qui a été publiée et qui a été largement diffusée dans les médias. Euh, vous savez que le changement climatique est euh, dû entièrement à l'activité de l'homme, que depuis euh, le début de l'ère industrielle, nous avons fait que émettre de plus en plus de gaz à effet de serre et que ces différents gaz euh, nous amènent aujourd'hui à un réchauffement qui est... Euh, de l'ordre de 1,1 ou 1,2 degrés, enfin entre 1,1 et 1,2 degrés euh, en moyenne sur le, la surface de la Terre, et que euh, à, en 2015, lors de l'accord de Paris, euh, les, la quasi-totalité des États se sont engagés à limiter ce réchauffement à bien en deçà de 2 degrés, avec même un objectif ambitieux de rester à 1,5 degré de réchauffement. Alors ça, ça nécessite, pour le respecter, une décroissance de nos émissions de moins de 5% par an. Alors je vous rassure tout de suite, on ne le respecte pas. Aujourd'hui, on est toujours en augmentation constante d'année après année, hormis en 2020, où on a eu l'arrêt total de l'économie avec le Covid, et qui nous a permis effectivement d'avoir une décroissance à peu près de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en gros, si on veut vraiment rester dans ce scénario-là, il faudrait qu'on ait chaque année une accumulation des effets d'un Covid pour décroître en termes d'émissions. En termes de législation pour le numérique, des choses sont venues récemment avec la loi AGEC donc en 2020 qui a introduit un indice de réparabilité sur justement tout ce qui est smartphone, ordinateur, téléviseur, etc. Et en 2024, va apparaître un indice de, répar de durabilité. Pardon. Une autre loi, donc sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, donc, qui date de 2021, elle a pour objectif de euh, améliorer la prise de conscience, limiter le renouvellement des terminaux. Et développer donc des usages plus vertueux, promouvoir des data centers moins énergivores et globalement avoir dans les territoires des stratégies numériques responsables. Donc on voit que cette problématique-là est devenue quelque chose d'essentiel et pris en compte au plus haut lieu. Donc quels sont en fait les leviers d'action pour venir dans, enfin, vers un numérique soutenable alors, on vous propose quatre, euh, quatre leviers d'action. Donc ça, c'est issu d'une euh, étude publiée par l'ADEME et Arcep euh, ce mois-ci, mois de mars de cette année. Euh, donc le premier levier, c'est de limiter donc, le nombre de terminaux. Après, augmenter la durée de vie de ces terminaux, donc, euh, que ce soit par de l'éco-conception ou le fait de réparer... Euh, et d'avoir des, des choses vendues qui ont une durabilité plus grande limiter les consommations de chaque, euh, chaque objet, donc là on est sur tout ce qui est éco-concevoir alors éco-concevoir le matériel mais aussi éco-concevoir le, le service, votre service numérique peut aussi euh, être vu comme euh, euh, générateur de, de gaz, enfin euh, de avoir une, un impact environnemental. Et donc le dernier euh, levier, c'est bien sûr la sobriété dans l'usage. Donc se poser la question de euh, quelle consommation de, du numérique je dois avoir euh, pour cela. Donc Rapidement, je vais vous présenter. Les... Il y a quatre scénarios qui ont été étudiés par, par l'ADEME. Donc le, le premier, qu'ils appellent le pari réparateur, donc c'est accélérer la tendance actuelle euh, en intégrant toute la partie euh, IOT qui se démultiplie. Donc là, ils ont en gros multiplié le, le parc euh, utilisateur par 40. En termes de durée de vie, ils sont restés équivalents euh, à la tendance actuelle. En consommation, ils restent sur une baisse de la, de la consommation grâce euh, au saut du... enfin au aux améliorations technologiques, et tout ça avec un usage qui augmente de plus de 25% par an. par an. Le deuxième scénario est un petit peu plus restreint en termes d'IoT, ce qui permet d'avoir des usages moins importants. Le scénario 3 reste avec un nombre de terminaux à peu près équivalent, mais intègre quand même plus une part un peu plus importante d'IoT, une durée de vie qui est augmentée d'une année et une, un, euh, des éléments de sobriété euh, technique euh, multipliés par deux. Et une moins, un moindre usage, donc juste 15% d'augmentation par an des usages. Et le dernier scénario qu'ils appellent frugal. Donc là, on est sur carrément une baisse des, des, de l'aspect smartphone. Euh, en gardant donc, euh, un impact des IOT constant, euh, une augmentation de la durée de vie à plus de deux années, une, une consommation euh, encore plus réduite au point de vue unitaire et euh, des usages bah, seulement, euh, qui évoluent seulement de 10% par an. En termes d'impact, qu'est-ce que ça donne Alors, Vous avez le le scénario, le pari réparateur qui était donc le, le premier, qui est ici en rouge, vous voyez, à chaque fois, il, dé, il détermine l'impact en tant que gaz à effet de serre, en tant que matériau utilisé, en tant que consommation électrique. Vous voyez que les deux premiers, on est sur des augmentations à trois chiffres. Enfin, bon, le, le deuxième n'a qu'un qu chiffre qui est à trois chiffres, mais ça reste quand même très important. Sur les deux derniers scénarios, on va dire que c'est mieux, même si euh, le scénario coopération territoriale, on constate que sur les émissions de CO2, on a quand même une augmentation de 32%, alors qu'on est à rechercher à une baisse de moins 5% au global. Sur la partie génération frugale, on voit que là, on rentre quand même dans des critères où on arrive à réduire aussi, enfin, aussi bien le, les, le carbone que les minéraux et, et l'énergie utilisée. Donc En synthèse, un ben, numérique euh, responsable, c'est quoi C'est combiner en fait, les différents leviers que je vous ai, viens de vous citer, que ce soit le, les, utilisés, les terminaux, le, la durée de vie de ces terminaux, l'éco-conception, et sensibiliser donc, les consommateurs euh, et puis les encourager avoir des usages euh, euh, de, enfin, des usages sobres, donc euh, la sensibilisation hein, peut passer par les fresques du numérique par exemple, ou rejoindre euh, les shifters. Euh, donc tout ça c'est en fait un effort collectif, ce n'est pas juste l'utilisateur, hein, c'est aussi bien euh, la collectivité que les entreprises qui devront... Euh, euh, se mettent en ordre de bataille pour que euh, on évite tout ce qui est effet croisé ou interdépendance. Et donc, euh, bah, pour obtenir ce, voilà, une, un numérique qui est soutenable, et bah, tout le monde doit euh, prendre sa part. Et euh, je pense qu'en tant qu'ingénieur et futur ingénieur, vous avez toute votre part euh, dans, ce, dans ces choix. Voilà, je vous remercie et euh, je répondrai avec plaisir à vos questions. Alors, non, quand on... Donc ça, c'est vraiment l'exercice mathématique. Quand vous dites que vous avez 120% d'augmentation des minerais, il faut effectivement mettre ça en vis-à-vis -vis de l'aspect raréfaction des matériaux et difficulté probable d'approvisionnement de ces matériaux. Donc là, on est effectivement sur une projection numérique... Que devient le numérique si on est dans ces hypothèses-là, sans se contraindre par l'aspect approvisionnement Mais il est totalement. Euh, enfin, ce, il y a le double problème euh, de l'approvisionnement énergétique et en, en matériaux. Ouais. Oui, alors il y, a, il y a un certain nombre de publications, je vous dirais, euh, il y a une publication qui est un peu de référence, qui est Green IT, qui euh, a publié euh, un document avec, euh, il doit y avoir 120 euh, règles d'éco-conception, euh, je vous les citerai pas toutes, parce que voilà, je les connais pas toutes, mais euh, après... Euh, tout simplement, c'est déjà se poser la question, euh, je ne sais pas si vous prenez un site internet, vous avez un site internet, euh, la taille du site va engendrer plus ou moins de trafic. Donc c'est euh, se poser la question, est-ce que la taille que je, je mets sur ce site est totalement nécessaire Si j'y ajoute, j y, j y ajoute pardon, une vidéo qui va être un élément qui va prendre beaucoup de, de trafic, est-ce que c'est nécessaire ou pas si c'est nécessaire, est-ce qu'il est nécessaire que je mette un déclenchement automatique de, le, de la vidéo etc. Tout ça, c'est des, des éléments à prendre en compte. Après, je vous dis, je pense, il y a une liste très importante. Alors, ces chiffres-là sont assez difficiles. Hein. Aujourd'hui, même sur le numérique responsable, c'est quand même quelque chose qui est très récent. Et en termes de chiffres, il y a beaucoup de choses qui évoluent et, euh, et la connaissance évolue beaucoup. Euh, sur l'aspect... Euh, oui, on arrive à avoir euh, des évolutions positives. Euh, du numérique, le numérique apporte des évolutions positives. Par contre, il y a des, de multiples effets rebonds, c'est-à-dire que euh, si je prends le télétravail, vous allez effectivement ne plus utiliser votre voiture pour aller vous déplacer jusqu'à votre travail, donc vous allez réduire les, les gaz à effet de serre. Par contre, vous, vous serez peut-être équipé de deux ordinateurs, un chez vous et un à votre, à votre travail peut-être aussi un, vous aurez un double écran aux, aux deux endroits, etc. Donc ça, ça par contre, ça va démultiplier euh, le nombre d'équipements, donc ce n'est pas forcément bon. Le temps que vous avez dégagé à ne pas aller à votre travail, vous allez l'occuper à autre chose. Si c'est aller l'occuper à emmener vos enfants que vous n'emmeniez pas avant à l'école, vous allez aussi émettre des gaz à effet de serre. Donc c'est très difficile de vraiment comprendre quel est l'impact et le gain qui se dé qui, qui est permis avec l'utilisation du numérique. Car il y a tous ces effets rebonds qui sont difficiles à cerner et à prendre en compte. Euh... Alors, je ne vais pas vous répondre sur cet exemple-là, je vais en prendre un autre. Il est plus rentable d'acheter un DVD que d'écouter une musique en streaming euh, pendant une année. Si vous la téléchargez à chaque fois que vous l'écoutez, je parle d'un point de vue écologique, hein, il est moins impactant de graver un DVD euh, et d'avoir ce DVD-là. Après, ça c'est vrai si vous le téléchargez tout le temps. Si vous l'avez téléchargé une fois et que vous l'écoutez à partir de votre ordinateur, c'est plus vrai. Là, vous êtes effectivement plus euh, moins impactant que dans le cas où vous avez acheté un DVD. Vous voyez qu'il y a des nuances qui sont très fines et pas forcément si simples à appréhender. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a tout numérisé, et qu'on ne peut pas revenir en arrière Non, et c'est peut-être pas souhaitable. Aujourd'hui, le numérique il apporte des choses, je dirais, fondamentales sur certains aspects. Si on regarde, je, sais pas, je dirais, au moins la santé, ou ce genre de choses, il y a des choses qu'on peut faire grâce au numérique, qu'on ne saurait pas faire autrement. Donc ça, je ne pense pas qu'il est souhaitable de revenir en arrière. Après, euh, est-ce qu'il est souhaitable que tout le monde ait euh, un frigo connecté, euh, une montre connectée qui fait euh, 5 ou 10 000 fonctions différentes et qu'il n'utilise peut-être pas euh, Il l'utilise juste en montre, donc est-ce qu'il ne fallait pas juste une montre euh, voilà. La question est vraiment sur les usages. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut euh, revenir à, à l'âge de pierre et ne plus utiliser le numérique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, le numérique, je l'utilise pourquoi et où est-ce qu'il est le plus important. C'est-à-dire que la, si je prends la 5G qui a fait fortement débat, la 5G va permettre certains aspects hyper importants. Euh, mais si c'est pour téléphoner euh, sur un téléphone pouvoir télécharger euh, 15 films en 2 minutes là où on mettait euh, beaucoup plus de temps avant est-ce que c'est une avancée technologique euh, si importante que ça pour, euh, pour les gens donc, euh, donc non il ne faut pas revenir en arrière, il faut juste savoir là où c'est important de l'utiliser et je pense que c'est en ça que enfin, on parle de sobriété, sobriété c'est que euh, Justement, l'aspect matériau, l'aspect énergétique va faire qu'on n'aura peut-être plus l'abondance des choses, qu'il va falloir qu'on regarde bien là où on doit utiliser ces matériaux et cette énergie. Et c'est peut-être ça qui va nous faire réfléchir à quest ce qu'on utilise, comme on a pu le voir sur l'énergie cette année. Hein. Oui Oui, il y a tous les aspects. C'est pour ça qu'en conclusion, je dis bien, c'est euh, ici toutes les parties prenantes. Et elles sont effectivement, c'est pas que l'individuel, c'est l'entreprise, mais c'est aussi euh, les collectivités ou les États. Euh, un exemple, hein, si je vous mets une garantie légale, pas à deux ans, mais à dix ans sur votre smartphone... Je pense qu'en tant que euh, fabricant de smartphone, vous allez prendre très sérieusement euh, l'étude très sérieuse du smartphone pour savoir comment je fais pour le, avoir quelque chose qui fonctionne 10 ans. Donc oui, il y a un aspect législatif qui viendra. Après, il peut aussi y avoir euh, des choses beaucoup moins rigolotes pour l'utilisateur. La loi décide qu'un forfait de téléphone, c'est euh, 5 gigas de data, point, pas plus et que si on en veut plus, il faut payer plus, et on n'a pas le droit d'avoir un forfait gratuit, illimité de data. Donc, euh, oui, oui, toutes les parties prenantes seront, euh, doivent réfléchir à tout ça et avancer. Par contre, chaque partie prenante influence l'autre. D'autres questions C'est pas, pas général, non? Non, non, c'est pas général. Le... Enfin, si on prend le téléphone, vous avez une marque de téléphone qui essaye de faire euh, un téléphone avec une empreinte un peu moins importante, qui s'appelle le Fairphone, que je me permettrai de citer, mais euh, qui œuvre pour essayer de faire au moins un téléphone qui est réparable. C'est-à-dire que vous pouvez changer un module sans avoir à changer votre téléphone. Quand on vous fabrique un téléphone, qu'on vous colle des éléments sur la batterie, que vous ne pouvez même pas changer une batterie, euh, là on n'est pas dans l'éco-conception. Ouais. Ouais. Euh, voilà. Ça se développe, mais aujourd'hui ça reste quand même assez marginal. Par contre, ceux qui le feront, à mon avis, vont prendre un temps d'avance par rapport à d'autres. Et on l'a vu sur la crise énergétique, ceux qui se sont posé la question il y a quelques années et qui se sont équipés euh, ont moins subi euh, que, que, que les autres qui n'avaient euh, pas regardé du tout le, cet aspect-là. Enfin, c'est l'impact d'un Covid, c'est l'impact en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre. Je ne vous propose pas d'avoir le Covid tous les ans, ce pas ça. Mais oui, c'est ça, enfin, en termes de décroissance, c'est ça. Et euh, ben ça, ça permet de rester en deçà des 2 degrés, euh, et après pour être en deux, enfin, rester à 1,5, ce qui va quand même être compliqué, euh, il faudrait qu'on soit euh, neutre en, en émissions carbone euh, très rapidement. Et vu la trajectoire actuelle, je pense qu'il y a plus grand monde qui, qui est prêt à parier dessus. Mais il faut chercher le, le moindre degré à gagner, enfin le dixième de degré ou centième de degré à gagner. Ce qui a un moment donné où. Euh, pourquoi ils ont on, on parle des deux degrés dans l'accord de Paris, hein, c'est que les scientifiques, parce que tout ça, ça vient de, euh, des rapports euh, étudiés par le GIEC, euh, c'est que les scientifiques, au-delà des deux degrés, euh, envisagent le déclenchement d'effets, enfin il y a des effets seuils, il y a des déclenchements d'éléments de, euh, physiques qu'ils ne savent pas prendre en compte dans leur euh, modèle numérique, et ils ne savent pas ce qui peut arriver et quel gap on peut avoir au-delà des 2 degrés. Donc on risque d'avoir des, des effets multiplicateurs au-delà des 2 degrés. C'est pour ça que pour rester en zone plus sécurisée, il vaudrait mieux être en deçà de, des 2 degrés. La trajectoire actuelle, hein, je crois que ça a été euh, même euh, indiqué euh, par, euh, par le gouvernement, hein, on est plutôt sur du 3 à 4 degrés euh, aujourd'hui avec ce qui est engagé en termes de... Euh, de sobriété, si on peut parler de sobriété euh, à l'heure actuelle. Donc la prochaine COP euh, fera justement un peu un état de ce qui a été, euh, des engagements qui ont été passés et euh, quelle tendance, vers quelle tendance ça nous amène. Donc si ça vous intéresse, je, ça doit être en fin de cette année, euh, intéressez-vous à, à ça. Et, Ah, Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. C'est une association de bénévoles euh, bah, qui, justement, est, cherche à diffuser euh, ce type euh, d'information à tout niveau, donc que ce soit au grand public, mais également... Euh, au niveau des entreprises et euh, collectivités ou, euh, ou dans, le débat, enfin, en tout cas, dans le débat public. donc euh, Il y a un groupe local qui est en Nord-Franche-Comté qui, euh, qui se réunit euh, tous les mois dans les locaux du Crunch Lab à Belfort. Donc, vous êtes euh, largement conviés euh, à venir nous rejoindre. donc Il y a euh, des discussions et des actions qui sont engagées. On fait des fresques, on fait ce genre de choses, on vient faire des conférences aux étudiants ou à d'autres. Euh, voilà, donc il y a tout un tas d'actions qui sont faites autour de, de l'information et diffusion de, de, de ces informations. Et il y avait une question derrière Ouais, ouais. Alors, euh, d'un point de vue ministériel, c'est le ministère de la Transition écologique qui doit, à mon avis, communiquer là-dessus. Après, euh, ceux qui ont des chiffres, bah, je vous ai cité l'ADEME, par exemple... Euh, il y a Green IT qui est aussi, alors par contre, qui est, qui est du privé, hein, mais qui, qui travaille beaucoup sur l'aspect numérique et qui diffuse beaucoup d'informations. Euh, Aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas énormément d'informations qui sont diffusées. On a plus euh, enfin, la fresque du numérique. Si vous faites une fresque du numérique, vous allez faire, euh, si vous connaissez le principe d'une fresque, vous allez euh, au travers de cet atelier-là, en 3h, heures, 3h30, heures voir beaucoup plus détaillé ce que je vous ai présenté ici sur les différents impacts euh, du numérique. Et cet atelier-là, ça fait euh, 3 ans qu'il existe. Euh, il a formé euh, entre 40 et 50 000 personnes. Et, euh, et c'est peut-être un des moyens... Enfin, et, euh, un des éléments qui diffuse le plus aujourd'hui en France. Une fresque du climat, qui est la plus ancienne, hein, qui est euh, la première des fresques à avoir été créée, va fêter euh, dans les jours qui viennent euh, le millionième euh, participant. Donc euh, la diffusion de l'information aujourd'hui, elle n'est pas forcément faite par euh, euh, les pouvoirs publics. Bien hélas. Il y a d'autres questions. Bon, ben, je vous remercie en tout cas et euh, continuez à utiliser le numérique, mais pensez à retarder l'achat de vos prochains smartphones.